Bonjour, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un réflexe, retour d'expérience sur trois outils que la marque Bosch m'a confié. Confiés gratuitement, euh, offert je tiens à le préciser, offert par la marque. Alors, euh, je vais rester impartial, il n'y a pas de souci, vous me connaissez, sans langue de bois, euh, je ne dérogerai pas à cette, euh, à cette devise, on va dire. Donc, euh, voilà, ces outils m'ont été confiés il y a trois mois. Je vais commencer par euh, l'outil multifonction, pardon, j'ai un petit peu chaud, GOP5536, euh, alors c'est... Quasiment le même que le, le test fait actuellement par euh, l'atelier de Gaëtan. La chaîne ici. le cette création bois, la chaîne ici. Et Indus Home Factory, la page euh, Facebook ici. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Euh, donc, juste une remarque sur cet outil qui est excellent au demeurant. C'est, comme Gaëtan l'a fait remarquer dans sa vidéo, c'est le réglage de puissance ici. Alors, je pense que les ingénieurs ont, ont dû le travailler, euh, je sais pas comment, mais s'ils l'ont mis là, c'est qu'il y avait une raison. Personnellement, je l'aurais bien vu au bout du pouce ici. Après, euh, ce n'est que mon avis. Si les ingénieurs l'ont mis ici, c'est qu'il y avait une raison. Donc, rien de rien de bien méchant en remarque négative sur cet outil négative. Plus ou moins. Hein. Euh, sinon, le gros gros plus, c'est l'outil Starlock. Alors, c'est un truc de dingue parce que euh, ça s'accorde avec quelques marques du marché. Alors, je suis pas là pour les citer. Là, on parle du Bosch. Je vous conseille fortement cet outil. Peu importe la gamme, euh, enfin, la référence, ils sont très, très bons. À acu, à fil, euh, tout ce que vous voulez, ils sont très bons. Ça fait trois mois que je l'utilise, alors il est apparu quelques fois dans mes vidéos euh, Il est très bon, je ne vais, vais pas vous mentir euh, sans déconner, c'est du bon matos, c'est solide et euh, c'est bien pratique et c'est surtout bien utile Second outil la ponceuse Bosch qui m'a été aussi confiée par Bosch, comme je vous le disais la GEX 150 Turbo euh, diamètre 150 ça arrache les bras il faut si vous avez des petits bras de minet, de milo c'est pas la peine d'y penser euh, j'ai déjà du mal à la tenir elle est lourde et elle envoie du steak il n'y a pas de souci c'est fort c'est pas mal c'est boche c'est boche pro voilà euh, donc euh, pas j'ai pas du tout de, de remarques négatives à faire sur cette machine elle est très bien pensée, elle est très lourde. Le capot d'aspiration est bien foutu, je n'ai quasiment aucune poussière dans mon atelier quand je branche l'aspirateur dessus. Donc le petit bouton rouge que vous voyez c'est le mode turbo. Finition mode turbo, vous arrachez vachement plus de particules sur le bois, ça arrache les bras, on a du mal à la tenir, c'est un truc de bargeot C'est ultra efficace. Si vous avez une ponce que à choisir, je vous la conseille. Alors, je ne parle pas des autres marques euh, vertes et blanches, par exemple, qui sont très très bonnes, mais très très chères au demeurant. Ah oui, là aussi, un petit variateur de puissance, bien pratique, mais dommage qu'il n'ait pas, pas été mis dans ce coin-là, ou à bout de portée, enfin à portée du, du doigt. Très très bonne machine. Ce n'est pas parce qu'on me les a offerts que je vais donner un avis positif. Euh, Croyez-moi, je suis... Euh Droit dans mes chaussettes. Bon, comme tous les outils électriques ou électroportatifs, ben, ça fait du bruit. Euh, mmh. Je ne vais pas vous donner les données, euh, les décibels et compagnie. Personnellement, je m'en tape un peu. Je travaille soit avec des bouchons anti bruit soit avec un casque anti-bruit. Euh, je vous conseille à tous de porter ces éléments, ces EPI, comme on dit chez nous. Euh, C'est très, import très important. Si vous ne voulez pas entendre papier mamie euh, dans 40 ou 50 ans, bah, mettez des équipements de protection, euh, petite parenthèse, fini, troisième outil, la scie sauteuse, alors parmi ces trois outils, c'est l'outil que j'utilise le moins, ça dépanne, ça m'a dépanné, ça me dépannera encore dans le futur, c'est bien pratique, mais ce pas le genre d'outil que j'affectionne particulièrement, je préfère me taper euh, une coupe à la main avec une scie japonaise sur 25 ou 30 cm, plutôt qu'avec ce genre d'accessoire. Mais c'est très très bon. Un reproche à faire sur cette euh, scie sauteuse, enfin sur les scie sauteuses en général, parce qu'il n'y a pas que Bosch, hein, euh, c'est la lame. Et à mon sens, trop en arrière par rapport à, au devant de la machine. On est toujours obligé de se pencher pour regarder où on coupe malgré qu'il y ait une petite lumière activable par un petit bouton ici voilà alors des positions de coupe hein, on veut tu en voilà il n'y a pas de souci. suivant le matériau que vous coupez ouais. le changement de lame il est super aisé alors je crois qu'on peut pas aller plus vite hein. et c'est la même chose pour remettre la lame appuyer vous, vous pousser et est dedans voilà super simple, le variateur de vitesse est encore au même endroit Bon, là, c'est peut-être un peu plus compréhensible vu qu'on doit tourner, je sais pas. Bon, il y a un capot d'aspiration des... des poussières, c'est pareil, ça marche super bien, il n'y a pas de problème. Euh, c'est lourd, ça va là, là où on veut, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, j'ai un peu de mal quand même avec ce genre d'outils. Voilà. Euh, un truc que je trouve dommage, c'est que on ne voit pas très bien à travers ce petit euh, plastique. C'est un protecteur, hein, certes. Mais quand on doit se pencher et qu'il y a plein de poussières de médium, par exemple, même avec l'aspiration, ça reste collé dessus, ça reste statique. Donc, petite solution, mettre un produit anti-statique, à mon sens, c'est la seule solution viable, par exemple, pour enlever les poussières. Alors, je sais très bien ce que certains vont penser. Euh, ouais, ça fait des d'outils, euh, Bosch me confie du matos. Euh, ben bah, ouais, Bosch me confie du matos. À partir du, du moment où vous avez un certain nombre d'abonnés, forcément, les marques s'intéressent à vous. Euh, il faut savoir que c'est une euh, Quand on présente un outil, qu'on montre un outil dans une vidéo C'est une pub perpétuelle Youtube ne va pas effacer la vidéo Tant que vous n'allez pas l'effacer Donc en fait euh, eh ben, il vous, En gros Sponsorise, je dis bien sponsorise Il n'y a aucun contrat derrière, ce n'est que du oral Ou du écrit euh, Par mail, via via des mails pardon, euh, Mais en aucun cas Il n'y a rien de signé devant un avocat ou quoi que ce soit Donc euh, ça peut s'arrêter du jour au lendemain euh, je, leur, je remercie encore une fois ces, ces marques là, HM Diffusion Le Mans, Bosch et quelques autres qui vont bientôt arriver euh, je ne dis rien pour l'instant bien sûr il faut bien comprendre que si vous avez des vidéos enfin du contenu sur Youtube sur la page Facebook et compagnie c'est en partie grâce à eux en partie aussi à mon travail les quelques petites réalisations que j'ai pu vous sortir d'ici enfin depuis que la chaîne existe. Donc s'il y a des, des critiques négatives à faire sur ces outils, je ne vais pas me gêner. Euh, je pense que certains d'entre vous qui me suivent depuis le début savent comment je suis, je n'ai pas ma langue dans la poche et je vous garantis que je ne la mettrai jamais dans ma poche. Peu importe les conséquences que ça peut avoir, partenariat arrêté ou quoi que ce soit, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. En l'occurrence, je ne vais, vais pas vous mentir, c'est bon, donc je ne vais, vais pas critiquer pour le plaisir de critiquer. Et faut il bien, faut, bien, faut bien vous dire que euh, s'ils si nous confient ce matos là encore une fois, c'est qu'ils sont sûrs de leur matos Petit bonus sur euh, cette vidéo, euh, Bosch m'a confié cet aspirateur Le gaz 35M AFC avec filtre euh, auto-nettoyant Alors, très très bon aspirateur Je ne connais pas... Euh, très bien ce que, fait, ce que font les autres marques, vous savez, la marque verte euh, et blanche, ils sont très très bons aussi. Euh, mais personnellement, je suis euh, Bosch fan. Euh, gros gros avantage sur ces aspirateurs là le filtre qui se nettoie tout seul, tip top. Par contre, euh, voilà bah mon, mon côté langue de bois euh, va sortir. Euh, ça fait du bruit, un truc de malade quand il vient à se nettoyer, on a l'impression que vous prenez un coup de bâton ça tape ça fait du bruit, c'est assez dérangeant, ça surprend beaucoup ma femme, la première fois qu'il l'a utilisé euh, elle a sursauté, euh, d'ailleurs moi aussi donc c'est déconnectable heureusement c'est quand même bien de le laisser fonctionner la poussière se décolle toute seule Alors je sais pas comment ça marche, c'est un petit moteur certainement qui vient taper le filtre ça fait tomber la poussière dans la cuve et c'est fini. Vous pouvez brancher un appareil électrique, vous déclenchez l'appareil électrique, ça déclenche l'aspirateur. Un peu comme tous les aspirateurs vendus dans le commerce pour le bricolage. Alors, autre critique négative ou pas, parce que je sais pas si ça existe, je me suis pas renseigné. Euh, le tuyau. Un truc dommage. Alors il est bien, il hein, n'y a pas de souci. c'est un peu la même gamme que le blanc et vert, hein, vous savez, marque euh, qui va bien. Euh, un truc qui aurait été tip top, c'est de foutre une prise un peu à la festool, ah, je, note, je donne le nom, hein, je suis désolé, de brancher et vous mettez votre alimentation sur l'aspirateur. Ça aurait pu être tip top si vous l'aviez fait messieurs et madame Bosch. Pareil à la sortie, un peu le même système, ça aurait pu être un truc de dingue, bon je vais, je vais le faire, je vais faire une bidouille, euh, rien de très compliqué, je vous le montrerai certainement en vidéo, vous puissiez vous le refaire chez vous, très facile à faire, pas de soucis, vous inquiétez pas, vous me connaissez, je vais essayer que ce soit accessible encore une fois à tout le monde. Donc voilà, Alors j'espère que ne pas avoir été euh, trop insistant sur la marque Bosch. Bien que, je vous le redis, c'est grâce à elle, en l'occurrence, que vous voyez ces vidéos. Il n'y a pas que cette marque-là, il y en a d'autres. Euh, mais cette marque-là m'a grandement aidé dans mes futurs projets. Et dans mes projets et dans mes futurs projets. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous mettrai les références, les outils dans la description de la vidéo. Je n'ai aucun accord commercial avec Bosch. Je ne vais donc encaisser rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Euh, si j'ai besoin d'argent, je vais voir mon banquier, comme tout le monde. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Euh, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques positives ou négatives, inscrivez-les dans les commentaires dans les commentaires sous la vidéo. Ah oui, je voudrais revenir sur euh, la dernière vidéo que j'ai faite à Amsterdam. Alors, euh, les, étro les étroits d'esprit... Arrêtez les gars. Ça arrive. On a le droit de déconner. Je fais encore ce que je veux sur ma chaîne. Euh, mais il faut bien de temps en temps rigoler. Ça fait sourire tout le monde. Enfin, j'espère. Sur ce, je vous laisse. C'était Franck pour Creolinium.fr Et n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.